Je suis jean de Vandamme. Je suis un mage. On s'en branle, jean de Vendame. Donc oh, calmez-vous Vous êtes chiant là. La triforce de la sagesse Vous mettez à l'intérieur la boule magique. Non. On s'en branle, Jean-Teux Vandamme. Oh, oh Toute cette non-activité sans taper dans la balle m'a drôlement fatigué. On s'en branle, jean de Je n'ai pas de queue. On s'en branle, jean de Mais va la fermer sa gueule Finish him. Tu sens mauvais. Jean de Vendôme, Jean de Jean de Jean de Vend Jean de